Faites un clic droit dessus, puis inspectez. Une console s'affichera soit en bas, soit à droite de votre écran. Repérez la ligne Crew Color Value, rentrez la valeur X, puis validez que la touche Entrée de votre clavier. Repérez la ligne Background Color RGB, rentrez la valeur RGB, validez que la touche Entrée de votre clavier également. Maintenant, faites. sauvegarder ce Crew, puis lancez le jeu. Une fois le Santos Custom ou Shibeniz, allez sur le menu Peinture.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 Vous restez 4 secondes. Et vous ne validez rien. Vous ressortez. Et encore. Vous allez sur plaque. Vous sélectionnez une des trois premières. Vous validez. Vous ressortez. Vous retournez sur Peinture. Couleur principale. Nacré. Vous allez sélectionner la teinte violette. Vous validez.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 Enemy number three, ten years ago, was released today from the federal penitentiary after serving 11 years of a 10 life sentence. To this day, a quarter of a million in gold bullion involved in the original crime has not been recovered. Police officials doubt the gold can be recovered. Pointing out that the shit of gold was found by Capit, the insurance company had the first plan. A quarter of a million in gold, and this guy used to be a pilot. Hey, I should like to meet this guy.